Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo concernant The Last of Us Partie 3. Et ça y est, c'est officiel, le projet est bel et bien en cours du côté de chez Naughty Dog. Invité au podcast Script Apart de Al Horner, Neil Druckmann et Hayley Gross ont pu parler un peu du développement de The Last of Us Partie 2 et bien entendu de tout ce qui se passait au sein de Naughty Dog et de comment ils vivaient leur vie au sein du studio. Ils ont commencé déjà par rappeler à quel point The Last of Us Partie 2 était, et je les cite, l'une des productions les plus difficiles qu'ils n'ont jamais eu à faire en raison des problèmes qu'il y a eu en interne, en raison des problèmes du Covid-19 et de tout ce que cela a engendré avec les nombreux départs de, de membres au sein du studio qui ont fait prendre beaucoup de retard au jeu. Et n'hésitez pas à voir notre documentaire The Last of Us Partie 2, le récit d'un jeu maudit, pour en avoir en savoir un peu plus autour de cette affaire. Bien entendu, au cours de l'entretien, Horner commence à tourner autour du pot sur une potentielle suite et The Last of Us Partie 3. Et Neil Druckmann rappelle que ce genre de jeu prennent énormément de temps à faire et qu'ils font donc garder un grand enthousiasme autour pour s'assurer de son succès. Druckmann précise qu'il y a des thèmes structurels et des thématiques auxquels il faut se tenir s'il venais à faire un troisième jeu. L'été dernier, juste avant la sortie de The Last of Us Partie 2, ce même Neil Druckmann avait confirmé qu'une suite pourrait être dans les cartons ou que cela pourrait être également une, un nouveau projet, une, une nouvelle licence, mais que pour moi, il ne savait pas que tout était possible. Ainsi, Al Horner arrête de tourner autour du pot et lui demande Cash, où est-ce qu'il en est désormais par rapport à l'été dernier et s'il sait maintenant quelle sera la suite, est-ce que ce sera une partie 3 ou un nouveau projet Neil Druckmann hésite un moment avant de déclarer, et je le cite, « Je ne sais pas ce que je souhaite révéler », avant de finalement craquer et déclarer « Hayley et moi, nous avons écrit les grandes lignes d'une histoire ». Et là, c'est donc la confirmation que, en tout cas, même si ce n'est pas le prochain jeu et on a pu faire une vidéo dernièrement sur les changements euh, en cours autour de Naughty Dog et Evan Wells, le deuxième coprésident, qui confirmait que Naughty Dog n'était pas un studio à plus multi-projets et que le prochain projet, c'était donc le remake de The Last of Us, on sait que dans les cartons, The Last of Us Part 3 est officiellement en projet. Qu'il a même des choses qui ont été écrites puisqu'il y a les grandes lignes. Alors est-ce que c'est un simple speech Est-ce que c'est un véritable fil conducteur On ne sait pas malheureusement puisqu'il n'y a pas eu plus de détails. Mais c'est officiel, c'est bel et bien... En cours. Du coup c'est vrai que c'est un peu hypant de savoir comment euh, Naughty Dog peut risquer d'amener ce sujet avec cette partie 2 qui a énormément divisé. En tout cas comptez sur nous pour vous tenir informés autour des prochaines infos sur ce potentiel jeu mais aussi autour de la série HBO qui elle... Est en train de faire parler d'elle avec Gabriel Luna qui a été confirmé en, en tant qu'acteur pour jouer le rôle de Tommy. Les deux nouveaux réalisateurs, il y a pas mal de choses qui sont en train de se tramer autour de cette licence. Enfin de cette, de cette série qui va arriver sur HBO. Et on vous prépare une grosse vidéo récapitulative qui arrivera normalement le mois prochain. Donc restez à l'écoute. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous